Salut à tous. Euh, on a cinq minutes pour répondre à une question. Est-ce que je peux aller au ciel si je rate ma destinée? C'est une très belle question hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver au ciel et ils ont raté leur destinée. <rire> C'est vrai. En plus, là, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis vraiment sérieux. là. Beaucoup vont se retrouver au ciel et ils ont complètement raté leur destinée. La Bible nous parle de ces chrétiens-là qui, qui auront été sauvés comme à travers le feu. La Bible euh, nous parle de, de nos œuvres qui vont passer par le feu et certaines œuvres vont être complètement consumées et euh, il n'y a rien qui, qui, qui va rester. Et, et, et certaines œuvres vont résister, euh, euh, euh, comment on appelle ça, euh, qui vont résister au feu. La Bible dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison », ceux qui la baptisent travaillent en vain. Ça veut dire que tu peux avoir un plan, une destinée aussi, comment on appelle ça, un plan de vie aussi brillant ici sur la terre. Si ce n'était pas le plan de Dieu pour toi, si ce n'était pas la destinée que Dieu a prévue pour toi, euh, tu peux être sauvé, mais tu n'auras pas de récompense au ciel. Donc, euh, nous travaillons dur pour être déjà au cœur euh, du plan de Dieu pour notre vie, pour être dans notre destinée. Euh, parce qu'au ciel on aura des récompenses Et la vie au ciel c'est une question d'éternité Ce n'est pas euh, un an, deux ans Ce n'est même pas mille ans C'est vraiment une éternité Et l'éternité c'est vraiment beaucoup hein. Et c'est la raison pour laquelle moi personnellement je bosse dur Pour avoir des récompenses au ciel Parce que je vous assure Je n'ai pas envie de vivre dans l'anonymat au ciel Je vous assure J'ai vraiment envie d'être bien connu au ciel J'ai envie d'avoir des richesses au ciel La Bible nous parle des trésors d'en haut Ça veut dire qu'on peut euh, avoir des trésors au ciel, ok. Maintenant le chrétien qui dit ah moi je fais juste ça comme ça pour faire, je ne fais pas ça pour les récompenses ni au ciel ni sur la terre, tu as tort. La Bible nous, la Bible ne nous interdit pas d'aspirer à, à, à des récompenses, aux récompenses. La Bible nous euh, déconseille de compter sur les hommes pour nous récompenser, mais euh, sur Dieu, on peut compter sur lui pour nous récompenser. Et moi, je m'attends à ce que Dieu me récompense sur la terre. Je m'attends à ce que Dieu me récompense au ciel. C'est pour ça que je bosse dur, parce que je sais que le Seigneur va me récompenser. Donc, travailler à, dans ce but-là, euh, dans le but d'avoir de, de, des récompenses euh, euh, euh, au ciel. Maintenant, au sujet des récompenses qu'on a... Euh, euh, pour, nos, euh, pour, pour, pour notre travail euh, dans notre destinée. Certaines personnes se sont posées la question de savoir s'il si fallait forcément être à la tête de quelque chose pour pouvoir avoir des récompenses et considérer qu'on a accompli notre destinée. Non, la Bible dit... Que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Et le mot recevoir ici euh, est un mot grec qui signifie aussi aider, assister. Donc si tu assistes un prophète dans sa fonction de prophète, tu recevras les mêmes récompenses que lui. Et si tu assistes l'apôtre Alain Patrick en sa qualité d'apôtre, tu auras les mêmes récompenses que lui au ciel. Peu importe euh, le domaine dans lequel tu l'assistes, que ce soit dans le multimédia, parce qu'on est ici dans un bureau multimédia et qu'il y a mes deux graphistes là et qu'il y a ma responsable de production là-bas, Cindy Fallia. Voilà, que donc il y a tout ce bon monde ici, sur ce plateau, hein, qui nous aide dans cette précieuse mission que le Seigneur nous a donnée. Euh, euh, voilà, toucher les nations à travers l'évangile et aujourd'hui, euh, à travers les médias, nous voulons tout faire pour que les gens entendent le message de Jésus. Donc, par exemple, euh, le frère JS, par exemple, euh, mon assistant, futur, futur pasteur euh, d'une église dans le 91. Lui, par exemple, il recevra aussi la récompense euh, euh, d'apôtre, hein, la, la récompense de l'œuvre. Voilà. Voilà, et après, bon, voilà, quand il va s'occuper d'une paroisse, d'ACER dans le 91, juste à deux pas de chez lui, là, il aura encore beaucoup plus de couronnes. Gloire à Dieu. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Comme je le dis à chacun des épisodes, envoyez vos questions. Et je vais faire le nécessaire pour apporter des éléments de réponse. J'aime bien faire ça, j'aime bien aider les gens, j'aime bien répondre aux questions. Et là, il y en a qui vont me dire, normal, tu es pasteur. <rire> c'est pas tous les pasteurs qui aiment ça. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Ok, à bientôt. Hé hey, hé hey.